bonjour tout le monde c'est Samira du blog artituto.com et, et dans cette vidéo je vais vous présenter une création qui va faire suite à, à la vidéo précédente qui est l'utilisation des stickers pour créer des pages et des cartes personnalisées cette fois ci ne vous contentez pas d'une carte cadeau ordinaire si vous voulez offrir un, une carte avec un style et une originalité ce tutoriel va vous aider pour faire votre propre carte personnalisée et euh, je veux dire, une carte originale à offrir. Donc, pas besoin d'avoir un talent de créateur de grande envergure, ni des années d'expérience pour réaliser une création originale digne de ce nom. Ce que vous allez apprendre, et je veux dire, dans cette vidéo, c'est l'univers du collage artistique avec des autocollants. Et vous allez voir que vous pouvez en faire des, des, des créations vraiment extraordinaires. Alors, les cartes de vœux personnalisées avec des autocollants sont le moyen idéal d'exprimer votre créativité avec beaucoup de facilité. Avec des collages et de l'imagination, vous allez pouvoir créer des cartes étonnantes qui ne ressembleront à aucune autre carte. Donc, oubliez les cartes produites en série et commencez à créer des cartes qui vont exprimer la chaleur et la gratitude de votre cœur avec des techniques simples et aussi avec des, des matériaux simples et accessibles pour créer des pièces uniques qui surprendront et raviront tous les membres de votre liste. Les gens adorent recevoir des cartes. C'est une merveilleuse façon de dire « j'ai pensé à vous » même lorsque les vies sont bien remplies et parfois éloignées les unes des autres. Et les stickers sont des solutions simples et pratiques pour vous permettre de les personnaliser à votre façon et de marquer votre affection ou attention à la personne qui la recevra. Et tout ça avec du matériel, je veux dire, accessible qui n'a pas euh, des morceaux de papier ou alors des, euh, des pages euh, de livres, euh, de vieux livres, etc. Donc vous allez mettre des, des couches de... De différentes euh, couleurs on va dire de différents papiers et au fur et à mesure vous allez créer votre composition et puis à la fin vous allez coller votre sticker vous allez voir toutes les étapes de cette vidéo je ne vais pas commenter euh, les, ces étapes parce que comme je vous ai dit euh, dans la précédente vidéo il n'y a rien d'extraordinaire de révolutionnaire euh, coller du papier euh, voilà ça, ça ne demande pas euh, euh, d'avoir euh, 20 ans d'expérience ou alors euh, je ne sais pas combien d'années d'études, vous allez voir c'est à la portée de tous, cette technique est à la portée de tous et je vous invite vraiment à vous y mettre pour créer vous-même de vos propres mains une carte originale, une carte personnalisée qui euh, je veux dire qui va vous emmener dans une sorte de composition euh, originale et que vous allez être fier et, et voilà que, que ça va vous faire plaisir de l'offrir. Alors, la première étape consiste à trouver l'inspiration. Vous allez me dire, qu'est-ce que je vais mettre dans la carte Qu'est-ce que je vais euh, Comment est-ce que je vais composer euh, euh, voilà, euh, les les petits morceaux que je vais coller, etc. Moi, je pense tout simplement d'abord penser aux possibilités d'abord image, motif, embellissement, combinaison de couleurs, vous avez déjà en tête quelles sont les couleurs que vous allez mettre. Euh, vous voulez mettre que des roses, que des bleus, etc. Et puis après vous allez laisser votre créativité, votre créativité pardon, vous guider vers la carte, on va dire, parfaite, qui, qui va vous laisser vous exprimer à votre façon. Donc ne vous prenez pas la tête au début. Commencez d'abord à sélectionner les morceaux de papier que vous allez coller sur votre carte en fonction de la tonalité, c'est-à-dire des couleurs que vous allez utiliser, si c'est une dominance, euh, euh, je veux dire, si vous allez prendre euh, plus de rose que de bleu, etc. Au fur et à mesure, vous allez composer votre palette de couleurs avec les morceaux de papier que vous avez, vous les déchirez d'une manière irrégulière et après, en fonction de ça, vous allez euh, d'abord diversifi euh, diversifier au niveau des formes, des couleurs, des motifs, et ça va venir au fur et à mesure progressivement petit à petit donc je vais vous laisser visionner tout le déroulement de cette vidéo de ce tutoriel et j'espère surtout que cette vidéo vous donnera un avant goût des possibilités infinies offertes par le collage artistique avec des autocollants surtout avec des autocollants autrement dit cette vidéo va vous encourager, j'espère, à créer une carte cadeau unique et élégante, personnalisée avec un message personnel. À la fin, vous pouvez ajouter un, un petit message, que ce soit déjà imprimé ou alors carrément euh, couper une bande et vous écrivez par-dessus avec une jolie typo. Et vous allez voir que c'est facile à faire. Cette technique va vous permettre d'abord de... De, on va dire de lâcher prise et de dépasser toutes les contraintes la peur de rater ou de mal faire et si jamais vous commettez une erreur vous pouvez très très bien l'exploiter ou la contourner en utilisant une, un morceau de papier par dessus un, je veux dire un autre collage etc donc surtout visionnez cette vidéo et, et surtout surtout ne perdez pas de temps et commencez le plus tôt possible votre création, votre propre, je veux dire, la création de votre propre carte et vous allez voir qu'une fois que vous allez goûter à cette technique, vous n'allez plus vous en passer. Voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié les quelques passages de cette création. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog pour recevoir plus de conseils concernant l'art journal, le mix médial, les techniques mixtes et le collage artistique. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, ça mettra à mieux faire connaître ma chaîne et ça m'encouragera aussi à vous produire plus de contenu. Et donc euh, je vous en remercie vivement d'avance et de tout mon cœur. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications et de mes prochains lives. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié l'idée et la création de cette réalisation, euh, je veux dire de cette carte. Si vous faites euh, vous aussi du collage avec des autocollants, n'hésitez pas à partager avec moi vos retours d'expérience euh, ou euh, vos idées. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre.